Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, c'est vraiment trop triste. C'est vraiment trop triste ce qui est en train de se passer. Cristiano Ronaldo, CR7, celui qui a un hôtel à son nom, qui a une marque de caleçon à son nom, est en train tout doucement de s'éteindre. Oh là là, premier match de la de première ligue, le mec il est sur le banc. Tu te rends compte de la débandade pendant que Messi commence à mettre des retournées acrobatiques Hein Bon, on va pas se mentir, Ronaldo, quand il mettait ses retournées acrobatiques, ça n'avait rien à voir. Le mec, il, il se soulevait à 2 mètres au niveau du sol et puis il frappait le ballon. Il t'envoyait ça dans des sphères absolument incroyables, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, on observe que là, c'est la débandade. Cristiano Ronaldo est sur le banc. Quand je vois Cristiano Ronaldo sur le banc et que je vois qu'il y a Rashford qui est sur le terrain, sans manquer de respect à Rashford... Et je me dis que là, il y a un petit problème. Et que là, franchement, c'est triste ce qui est en train de se passer. Donc là, malgré tout ce que vous pouvez dire, Cristiano Ronaldo reste un grand joueur. Il a absolument fracassé tous les records mondiaux en termes de football. Hein? Là, aujourd'hui, si tu regardes les followers, c'est qui qui est le plus suivi en termes de joueurs C'est Ronaldo. Pourquoi Parce que ce gars, il a tout de son côté tristesse, je ne vois pas ce que je peux vous dire, là il y a Lionel Messi qui commence à se réveiller, qui commence à, à comprendre que dans la vie il n'y a pas que FC Barcelone il commence à nous montrer son talent il nous met des doublés il nous met des passes décisives pendant que Ronaldo sire le banc tu te rends compte, Cristiano Ronaldo il remplit le banc, il remplit les gourdes au Manchester United. et même ça, comment il remplit les gourdes, il doit les remplir d'une manière absolument précise Hein? Aucun joueur ne peut remplir les courtes comme Cristiano Ronaldo. Il remplit les courtes. Hein? Tu l'as vu comment il est assis Sur le banc Même ça, il le fait mieux que les autres. Donc en tout cas, euh, j'ai vu plein de gens qui ont commencé à comparer la retournée de Messi et celle de Ronaldo. Euh, on va pas se mentir. Là, on a quelqu'un qui est athlétique et on a quelqu'un qui a beaucoup de chance. Voilà. Bon, il a tenté et euh, la chance euh, n'existe pas. La chance n'existe pas. Ouh là là, il y a un groupe. Au véhicule à côté là en vrai la chance n'existe pas c'est toi qui la provoque mais ce que je voulais dire vous l'avez compris voilà donc il euh, y en a un qui est en mode acrobatique et il y en a un qui est en mode j'ai essayé ça a fonctionné voilà donc euh, dans tous les cas euh, cr7 euh, tu as tout mon soutien voilà donc là il y a toute la haine euh, qui va commencer à se déferler sur toi moi aussi j'ai déjà mal parlé de toi c'est vrai mais ben oui des fois tu te déçois Là en plus avec toutes tes décisions comme quoi tu veux pas rester à Manchester United et blablabla blablabla bla, bla, bla. hein donc euh, force à toi on espère te voir dans un club digne de ce nom parce qu'on va pas se mentir que l'équipe de Manchester United là oh lolo lolo lo. mais d'où ils viennent ces gens là ils se mangent des 2-0, ils ont mis zéro but aujourd'hui hein oh là là